Les assises sur la vie chère au Gabon ont démarré ce 11 avril 2023 à Libreville. Il est question pour les politiques, les experts et la population de déceler les problèmes et trouver des mécanismes visant à apporter des solutions dans les secteurs de l'alimentation, la construction et le logement, la santé et l'éducation, pour ne citer que cela. Des Gabonais ont saisi la bas le bon pour poser les problèmes auxquels ils sont confrontés au quotidien dans le secteur de la construction, notamment ceux relatifs à l'attribution des titres fonciers, au coût trop élevé des matériaux de construction, à l'absence du plan d'urbanisation de la ville et bien d'autres. C'est parti à la T.C. dont ils m'ont demandé de payer. J'ai payé, je fais tout ce qu'ils m'ont demandé, mais depuis là, je n'ai pas encore obtenu ma décision. Alors que je ne vais pas l'exposer, mais il faut que on s'est dit les vérités. La proposition, s'il vous plaît. La proposition est celle-ci. C'est que le directeur, aujourd'hui ministre, qui m'a écrit que, monsieur Boubala, votre décision est subordonnée par le paiement du temps et que votre décision se trouve dans mes locaux. J'ai payé. Mais pourquoi depuis presque 4 ans ou 5 ans, je n'ai pas accès à ma décision Aujourd'hui, le Gabonais a compris qu'il faut se loger. À l'époque, le Gabonais, c'était le véhicule. Quand on avait un beau véhicule, c'est bon, on pouvait dormir à l'intérieur, c'était bon. Mais aujourd'hui, le Gabonais ont compris qu'il faut mieux se loger que d'acheter de belles voitures. Donc malheureusement, le Gabonais la recherche de ce beau véhicule va se reposer chercher Et quand il cherche malheureusement, même si c'est dans un bassin versant, pour vous qu'on le lui propose, on se retrouve avec aujourd'hui les gens qui vont mourir, des boulements. on a eu le cas de tout dernièrement. Donc c'est à l'état de reprendre son territoire en main. Pour les participants aux assises sur la construction, les problèmes ont été mis à nu pour trouver des solutions. Ils doivent nous dire... Comment ils s'organisent pour que les Gabonais de toute tranche d'âge obtiennent des terrains Ils vont peut-être nous parler de l'historique, comment ça se passait avant la réforme de 2012 et comment ça se passe aujourd'hui. C'est à travers la présentation de cet existant qu'on peut mieux comprendre les défaillances ou bien les acquis qu'on peut améliorer ici. Un pour le Premier ministre qui souhaite que ces assises produisent les effets escomptés. Le problème du gouvernement, c'est que les Gabonais aujourd'hui qu'on rencontre au quotidien, nous disent que la vie de plus, en plus difficile. Et nous sommes un gouvernement du peuple, à l'écoute du peuple. Dès l'instant où le peuple se plaint d'une chose, nous devons chercher ensemble des solutions, sans un rapport nécessairement avec un autre pays. Euh, S'il fait bon vivre au Gabon, il est normal que certaines choses coûtent cher au Gabon, mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce que les Gabonais ont accès facilement aux biens de première bien nécessité Évidemment, si quelqu'un veut prendre son champagne, on ne va pas agir sur son champagne. Mais si quelqu'un veut avoir du lait, va avoir du sucre, va avoir de l'eau, ça, c'est indispensable. Et nous devons agir pour que ceux qui veulent accéder à ces produits indispensables, y accèdent à des coûts modérés. Les problèmes au Gabon, il y en a dans tous les secteurs et ils sont clairement identifiés. Certains compatriotes estiment pour leur part qu'il n'est pas nécessaire d'organiser ces rencontres qui ne sont pas loin de se tenir autrefois. Il revient juste aux gouvernants de prendre leurs responsabilités.